Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette nouvelle émission de InExtenso. Extenso. In Aujourd'hui, émission un peu plus conséquente que d'habitude, c'est un sujet qui nous a semblé important. On va vous parler d'antispécisme. Pour ce faire, on allait rencontrer deux associations, Coexister, et PEA, pour l'égalité animale. Ils nous ont permis d'approfondir la question de la place des animaux dans notre société. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous InExtenso. Alors, je m'appelle Pierrick Détra, j'ai 52 ans. Et euh, je suis cofondateur de l'association Coexister. Salut, moi c'est Virginia Marcus, je suis cofondatrice de l'association Coexister, et puis mon âge, c'est pas très important. <rire> Hello, euh, je m'appelle Kevin, et je suis militant pour l'association PEA, pour l'égalité animale. Comment est-ce que vous définiriez euh, le spécisme et du coup aussi l'antispécisme Pour moi, le spécisme, euh, c'est une oppression systémique d'une catégorie de la population que sont les animaux. Euh, donc on peut faire l'analogie avec le sexisme ou le racisme, c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de la population qui est opprimée, discriminée, simplement parce qu'elle ne correspond pas à une norme qui est considérée comme euh, supérieure, ou une classe qui est considérée comme supérieure. Donc euh, nous autres humains sommes des animaux, mais on a décidé que les humains étaient au-dessus des autres espèces euh, sur cette planète parce qu'on a considéré, voilà, d'une manière très religieuse aussi, mais politique aussi et culturelle, que les, les animaux étaient à la disposition des humains sur la planète. Et l'antispécisme, bah, c'est l'inverse, c'est de considérer que chaque individu, chaque espèce a le droit d'être de manière euh, voilà, intrinsèque, sans que les humains euh, décident de quelles sont les espèces dignes d'être protégées, quelles sont les espèces qu'on exploite, celles qu'on peut expérimenter dans les laboratoires, etc. Donc c'est euh, casser cette classification, et revenir à plus d'humilité, pour moi l'antispécisme c'est ça, c'est reprendre sa juste place en tant qu'humain dans un écosystème où d'autres espèces ont vraiment le droit d'être là et c'est pas à nous de décider qui meurt, qui vit, qui doit être engraissé, qui doit être expérimenté, qui doit être abattu. Euh, donc c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment leur redonner aussi la possibilité d'exister pour ce qu'ils sont sans qu'ils aient besoin de nous servir, nous, nous servir. Nous. Dans l'antispécisme, il y a différents courants, comme dans le féminisme ou l'antiracisme. Euh, et puis, il y a le courant euh, très théorique, il y a le courant plus pratique, il y a le courant utilitariste. Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais euh, en tout cas pour nous, ici au Sanctuaire, c'est vraiment de considérer les intérêts de chaque individu, peu importe s'il s'est raisonné comme tel ou tel. Enfin, ce n'est vraiment pas la question. Quel est son intérêt à vivre Comment est-ce qu'il a envie de vivre Qu'est-ce qu'il ressent Et du coup, on répond à ces besoins-là. Euh, et nos besoins sont différents hein, d'une espèce à l'autre, évidemment. Les besoins peuvent différer de manière drastique, mais ce n'est pas pour autant qu'une espèce est sous-estimée par rapport à une autre. Ça, ce n'est vraiment pas, vraiment pas le but. L'idée, c'est de considérer les, les besoins et intérêts de chacun comme dans une grande colocation. On, fait, voilà, on pose un cadre, telle personne a besoin de dormir à 10 heures, l'autre personne a besoin de manger à telle heure, enfin bref. Et on s'adapte à ça pour que chacun puisse être le plus confortable et en sécurité possible. Euh, peu importe, ouais. importe l'espèce, le, on, on essaye vraiment enfin, au quotidien de s'adapter à ça. L'antispécisme, en fait, c'est une euh, idéologie, ou en tout cas c'est une euh, position politique, etc., autour de, du rapport d'opposition au spécisme. C'est spécisme, important de définir le spécisme plutôt qu'antispécisme. Le spécisme, en fait, c'est une discrimination euh, basée sur l'appartenance d'espèces. Euh, à l'instar par exemple euh, voilà, du racisme, du sexisme euh, ou d'autres types de discrimination, on va considérer que parce qu'un individu est une espèce différente, en fait il a des intérêts ou des droits qui vont compter moins, ou en tout cas euh, on a un droit de suprématisme, on va dire, euh, humain euh, sur cet individu. Et l'antispécisme du coup c'est la position inverse qui est de dire que en fait, euh, bah, l'espèce n'est pas un critère pertinent pour euh, voilà, pour euh, enlever des droits fondamentaux à des individus et du coup de se battre pour plus d'égalité entre, euh, entre les espèces, en fait. Pour toi, il n'y a aucune forme de supériorité entre l'humain et l'animal Bah ben, en fait, pour moi, disons qu'il y a des différences entre euh, les individus et les espèces. Il y a des différences entre les espèces déjà, mais il y a aussi des différences... Enfin, chaque individu est différent, même euh, nous, on est tous, tous différents. Euh, mais par contre, c'est vrai que euh, le, le, pour moi, le, le rapport de, de supériorité, en fait... Euh, euh, sur la vie des autres euh, doit pas en fait être euh, quelque chose qui qui, qui est délimité euh, socialement euh, voilà culturellement etc c'est pas on devrait pouvoir maintenir une certaine forme d'égalité en tout cas de droit et d'intérêt euh, moi j'ai pas envie qu'il y ait une égalité totale entre euh, les animaux et les humains sur tous les plans euh, je vois pas la, la pertinence par exemple de je sais pas me donner le droit de vote euh, à, à, à un individu poule par exemple, ou je sais pas, le, le permis de conduire euh, à un cochon, enfin, enfin, ce ne serait pas pertinent. Par contre, il euh, y a des intérêts fondamentaux de ces individus qu'on doit respecter et, euh, et je pense que c'est là où il y a, où y a une, une importance. Pour moi le suprématisme, il n'est jamais vraiment souhaitable en fait, euh, dans n'importe quel euh, rapport de force ou de pouvoir entre, entre deux communautés ou deux catégories euh, sociales. Non, on est, est supérieur sur certains plans, parce que par exemple euh, les vaches ne savent pas fabriquer de caméras. Donc on peut on peut on pourrait dire que c'est une forme de supériorité, mais euh, tu observes n'importe lequel des animaux qui sont ici, et tu verras qu'ils sont bien supérieurs à nous sur plein d'autres plans. Donc oui. c'est pas parce qu'on a la technologie, c'est pas parce que on a un cerveau comme ci comme ça, que on est supérieur, je crois pas. Mmh. C'est une oui. fausse oui. croyance. Surtout que c'est difficile de savoir comment. Ils raisonnent exactement, ils ont une autre perception du monde. Donc mmh. euh, il, il y a un dindon qui est là, que vous allez voir tout à l'heure. Euh, au début, on, on était un petit peu, euh, en tout cas, moi, j'avais tendance à dire bon, ben, il n'est pas très intelligent ce dindon. Il n'arrive arri, pas à comprendre qu'il doit que pour traverser la clôture, il lui suffit juste de faire le tour et puis de passer par la porte. Et il, il restait devant la clôture comme ça, sans, sans comprendre qu'il y avait une porte là-bas. Et puis je disais bon, il est un peu, peu concours. Et puis en fait, euh, je crois que c'est euh, une grosse erreur qu'on a tendance à, à faire en tant qu'humain, de se rassurer en se disant que les autres ils sont forcément moins intelligents. Mmh. C'est juste qu'ils ont une autre perception du monde. On ne sait même pas comment ils voient, on ne sait pas comment ils entendent exactement. Euh, donc euh, c'est aussi, ça rejoint un peu ce que disait Virginia tout à l'heure, c'est ce. ce, ce Retour à une plus grande humilité et pas partir du principe que parce que tel ou tel individu n'arrive pas à faire ça qu'il est moins intelligent, il est juste différent. Il a d'autres facultés typiquement Wakan le dindon que nous n'avons pas. Il arrive à, à sentir l'arrivée d'un prédateur, d'un rapace vraiment à, à des centaines de mètres. Donc il va faire un bruit très spécial par exemple en été, ça on le voit tout le temps, pour avertir les poules que ce rapace arrive. Et on entend ce bruit, puis il faut peut-être deux minutes après pour qu'on voit le rapace arriver. Et ça, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Donc, c'est vraiment... Ce, ce, ce, le fait de mesurer l'intelligence, pour moi, c'est un peu problématique. Et euh, ça, je reproche parfois au mouvement ce côté très scientifique de l'approche antispéciste. Parce que pour moi, la science, elle a des limites qui sont parfois très euh, dangereuses, d'ailleurs. Et elle est très en retard, en fait. La science est très en retard sur qui sont les animaux et quelles sont leurs capacités. Et moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de tout vouloir prouver avec la science pour comprendre que ces animaux, ils ont juste une autre façon de concevoir le monde, euh, mais on doit les respecter tout autant. C'est pas parce qu'ils ne sont pas considérés comme sentients, il y a certaines espèces qui sont pas encore considérées comme sentientes, qu'on doit pas les respecter. On doit respecter tout ce qui vit sur Terre. Bon, pour moi, c'est vraiment global. Et voilà, c'est vrai que dans l'antispécisme, il y a plusieurs mouvements. Il y a des mouvements qui vraiment s'attachent à la science et ce que la science a prouvé pour défendre telle ou telle espèce. Puis nous, on est dans une approche beaucoup plus écosystémique, quoi. Où, euh, pour nous, euh, tout être vivant euh, a le droit d'être respecté, qu'il soit aussi conscient que nous ou pas. Ça, c'est pas important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est l'association coexister? Alors, l'association Coexister, c'est une, une association qu'on a, qu a créée en 2018 euh, et qui, au départ, c'était une association antispéciste euh, avec éventuellement le but lointain d'ouvrir un sanctuaire pour animaux de rente. Et puis, il se trouve que quasiment une année plus tard, mm -hmm. après, la, après la, la création de l'association, on a, on a pu obtenir ce, ce terrain et créer ce, ce sanctuaire dans lequel on accueille des animaux qui issu de l'exploitation et, et à qui on offre une vie euh, dénuée de, de bas d'exploitation justement et, et donc de maltraitance. L'idée surtout c'est de montrer comment c'est possible de cohabiter avec les autres espèces euh, sans rapport de domination ou d'exploitation. C'est vraiment pour ça qu'on a créé ce sanctuaire. Et puis de ce sanctuaire découlent plein de missions euh, annexes, notamment euh, l'accompagnement à la réorientation des éleveurs et des éleveuses. Ça, c'est devenu le gros projet euh, du moment. Euh, où on tend une main à des éleveurs et des éleveuses qui auraient envie d'arrêter, d'exploiter leurs animaux et donc on va les accompagner dans leur transition. Alors PEA en fait c'est une association qui milite, euh, qui est une association abolitionniste, euh, ça veut dire qu'on milite en fait pour la fin de l'exploitation euh, animale et aussi on milite pour une société où le spécisme en fait a été, euh, voilà, a disparu, en tout cas a été déconstruit ou en tout cas qui a été, euh, euh, on va dire, réduit euh, drastiquement. Et puis c'est une association qui fait plusieurs types d'actions, qu'elles soient des actions de rue, que ce soit des stands, que ce soit des conférences, que ce soit des, des actions politiques aussi, autour de, autour, au de l'éthique animale. Donc ça peut, ça peut être très très varié. On a aussi des journées mondiales, la journée mondiale pour la fin du spécisme, la journée mondiale pour la fin de la pêche, qui sont des journées internationales, qui sont coordonnées par PEA, euh, voilà, qui, qui euh, touche beaucoup, beaucoup de pays en fait euh, à travers le monde. Et dans une même journée, en fait, il va y avoir des manifestations dans tous ces pays contre le spécisme, contre la pêche, etc., etc. Euh, On a vraiment une position qui est pas welfareiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas une, on pas, une, on n'est pas, pas une association qui lutte pour euh, plus de bien-être dans l'exploitation. On est vraiment une association qui lutte pour voilà la, la fin euh, de l'exploitation, la fin de l'élevage, euh, la fin en fait de la souffrance aussi euh, animale. Euh, euh, dans d'autres formes en fait euh, de prendre en compte aussi la souffrance des animaux sauvages euh, euh, les rapports de prédation enfin voilà, toutes ces choses là aussi qui sont euh, pas encore très voilà, discutées ou pas encore très euh, abordées dans l'opinion publique mais qui sont aussi des questions importantes Donc tu dirais qu'on est dans un monde à l'heure actuelle qui est de plus en plus spéciste je dirais pas qu'il est de plus en plus spéciste. Euh, je pense qu'il est de plus en plus visibilisé, euh, mais comme d'autres types de, de, de luttes en fait, euh, on a vraiment, on suit les mêmes schémas euh, que d'autres, ouais, que les luttes antiracistes, les luttes féministes, où en fait on, on va, on va visibiliser le problème, on va considérer qu'en en effet c'est pas souhaitable, et il y a des gens qui vont se mobiliser en masse pour euh, endiguer euh, euh, ce type de comportement ou bien pour faire changer la société sur ces questions. Et je pense que le spécisme c'est pas comme par exemple la crise climatique ou, ou d'autres points, on, la guerre idéologique, elle n'est pas encore vraiment euh, adressée complètement, c'est à dire qu'on a vraiment un truc où on en parle de temps en temps, c'est un mot qui commence à arriver euh, au niveau médiatique, au niveau politique, il y a eu des interventions aussi au niveau euh, politique sur euh, le spécisme Mais qu'est ce qu'on en fait en fait, et ça c'est une première quand même, euh, même en Suisse et tout, donc je pense que c'est des choses qui vont aller vers une évolution obligatoire en fait parce que, mais c'est vrai que le spéciste ça reste une des discriminations les plus intégrées encore dans nos sociétés euh, je veux dire c'est pas un problème dans la société actuelle d'être ouvertement spéciste par exemple mmh. euh, personne va, va dire euh, à quelqu'un euh, de manière globale, de manière systémique, euh, t'es spéciste, euh, ça va pas, alors que pour d'autres types de, de lutte on, on est déjà dans, Et il y a encore énormément de, de, de problèmes, on n'est pas du tout sorti de ça mais on est vraiment dans un truc où euh, c'est beaucoup plus difficile de, de se revendiquer euh, euh, auteur d'une discrimination en fait par, par rapport au racisme par exemple l'autre point qui est encore peu, peu, peu travailler au niveau euh, enfin qui est peu avancé au niveau politique c'est aussi les notions de validisme par exemple et d'ailleurs entre le validisme et le spécisme il y a énormément de liens comme il y a aussi des liens entre le spécisme et le sexisme entre le spécisme et le racisme parce que c'est une convergence des luttes qui finalement amène euh, des changements de société sur des points qui sont les mêmes, questions de justice sociale, d'inégalité, etc. Et puis les aliments que vous avez ici ils viennent d'où de différents élevages, différents types d'élevages, ça peut être des tout petits élevages, ça peut être des élevages intensifs, euh, ils viennent de différents endroits de la Suisse, et puis euh, ils viennent en tout cas toutes et tous d'une filière euh, spéciste, quelle qu'elle soit. Et puis euh, on les accueille ici, et ça crée parfois des interactions très intéressantes avec les éleveurs ou les éleveuses qui étaient à la base de leur exploitation, parce que tout d'un coup de voir que les animaux vont partir ailleurs qu'à la boucherie, Parfois ça, voilà, ça crée une ouverture, quoi. ça crée une ouverture avec un petit veau qu'on a accueilli récemment, avec un éleveur très conventionnel, voilà, très, très arrêté sur ses idées de ce que doivent être les animaux pour les humains. Et puis là tout d'un coup il est super touché en fait, de voir comment cette petite elle, elle évolue ici. Et en plus de les accueillir et de leur offrir cette meilleure vie, comment est-ce que vous voyez une cohabitation avec eux bah, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait une grande colocation ici, euh, au sanctuaire, parce qu'on a des individus de différentes espèces, nous y compris, et on doit euh, jouer avec les besoins et limites de chacun pour que ça se passe bien. Et donc c'est une adaptation permanente. Et la cohabitation, elle se fait par affinité, on a des individus qui s'entendent super bien, on les laisse ensemble, qu'ils soient de la même espèce ou pas, ou alors par espèce, et, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on adapte en permanence, parce que comme les humains évoluent aussi toujours, on peut très bien s'entendre avec quelqu'un, puis tout d'un coup, six ans après, plus du tout. Et puis chez les animaux, c'est la même chose. Donc on doit s'adapter à ça. Et donc on a créé des espaces, où euh, les, individu les individus qui s'entendent bien et qui euh, partagent le même genre de besoins peuvent cohabiter ensemble, mais euh, pendant longtemps, on avait tout le terrain qui était ouvert à tout le monde, toutes les, es les espèces confondues, et ça se passait hyper bien en fait, et euh, la, la règle en fait c'est que chacun puisse avoir quand même un espace pour se retirer euh, dans son intimité, dans son coin sans que les autres espèces interfèrent ça c'est important surtout pour les cochons je précise les autres c'est un peu plus voilà ils sont, moins, ils sont plus souples avec ça mais les cochons ils ont vraiment besoin de leur, leur espace qui est propre et où il n'y a pas tout d'un coup une chèvre qui va faire pipi dedans et tout donc ça c'est des choses qu'on doit adapter dans le concret sur le terrain euh, mais quand ils partagent les terrains, vraiment les parcelles à l'extérieur, il n'y a aucun problème. J'ai fait plein d'expériences avec les limaces euh, au niveau de la permaculture et puis c'était un grand questionnement pour moi. Parce qu'elles euh, me bouffaient toutes mes salades au début, je me disais bon, qu'est-ce que je vais faire avec elles Je, je me mettais super en colère et, et ça m'est arrivé de les prendre et de les jeter loin, euh, énervé. puis je, ça m'a permis de me dire Qu'est-ce que je suis en train de faire là mmh. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Elle est chez elle aussi, c'est pas, mmh. pas parce qu'elle n'a pas acheté le terrain qu'elle n'a pas le droit de bouffer mes salades. Donc il euh, y, y a plein de réflexions à, à avoir, et chacun à sa place, chacun a le droit de vivre, d'être. Et euh, on peut trouver des solutions, même mmh. avec les limaces, pour ne pas les buter, ouais, et puis qu'elle puisse manger un petit peu de mes salades, ça ne me dérange pas, et puis je protège celles que j'ai envie de manger moi sans chimie, sans... voilà, C'est ouais. un, un autre exemple. Ben, en fait, il y a plusieurs manières d'appréhender une, une société post-exploitation ou, euh, ou post-spéciste, si une telle chose est <rire> possible un jour. Mais euh, je pense qu'il y a plusieurs exemples qui existent déjà. Euh, ben, les sanctuaires en sont une, euh, de cohabitation euh, inter-espèce, de, de prise en compte des intérêts et des besoins des, des individus, euh, aussi d'arrêter en fait cet euh, cette rapport de... de, de, de, de comment de les faire se reproduire dans le but de enfin de faire un génocide nataliste en fait autour de de leur existence c'est-à-dire d'arrêter de les faire se reproduire dans le de les tuer et puis de pouvoir arri arriver à un rapport plus euh, ouais plus sain en fait euh, entre entre entre nous et et eux et, et aussi je pense un autre truc aussi c'est que il y, y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien en fait dans notre rapport aux autres espèces, que ce soit dans les animaux, par exemple, qu'on a autour de soi, que ce soit par rapport au fait de, de, de se renseigner en fait plus, de s'informer plus sur ce qui se passe vraiment euh, pour qu'on arrive en fait petit à petit à un, à un changement qui fait qu'on aura des espaces qui sont dédiés à ces animaux dans lesquels ils, ils, ils ne seront pas ni exploités, ni, euh, enfin, voilà, ni en, mis en danger et par l'espèce humaine, voire même aussi par d'autres espèces, par exemple. Et, et en fait, on pourrait superviser ces espaces-là, on pourrait faire en sorte d'avoir des espaces de cohabitation, des espaces qui leur sont dédiés. enfin Il y aurait plein de manières d'imaginer... De, de, Puis de toute façon, si on arrive petit à petit à une société post- euh, exploitation, il faut aussi savoir que le nombre d'individus va, va baisser drastiquement à, à travers les années, en tout cas les animaux euh, qui sont euh, victimes de cette exploitation. Euh, on ne va pas arriver euh, du jour au lendemain à, à une société où il y aura euh, des milliards d'animaux, euh, parce qu'on tue des milliards d'animaux dans le monde euh, chaque année. Ben, en fait, on va, ne on va pas arriver à ce chiffre-là parce qu'il y aura une transition qui se fera sur le moyen long terme, long terme. Donc, euh, voilà, c'est aussi tous ces enjeux-là qu'il faut, qu faut prendre en compte et le, le... j'ai aussi l'impression que c'est difficile de répondre à cette question parce que actuellement on est dans une société qui est à fond dans l'exploitation du coup c'est dur de, de se projeter en disant ça va être ça le monde de demain où en fait on aura un autre rapport un rapport qui sera plus un rapport de pouvoir avec les autres animaux c'est ça qui est compliqué, il y a un bouquin qui, qui, qui parle un peu de ça qui est pas mal qui s'appelle Zoopolis en fait qui est une sorte de voilà, de livres un peu de projection sur une société où le spécisme en tout cas l'exploitation n'existerait plus en fait et comment est-ce que aussi la société se sera adaptée au niveau des assurances au niveau du droit, de, enfin de quels droits juridiques et quels en fait droits fondamentaux ou justement constitutionnel on donnerait aux animaux aussi enfin c'est déjà un peu le cas pour certains animaux domestiques mais en fait on est encore dans dans des choses très, très terre à terre, et il y a aussi beaucoup de spécisme dans le cas des animaux domestiques euh, donc c'est compliqué, mais il y aurait des moyens de le faire et puis il faut y aller par étapes, c'est-à-dire qu'on on est aussi tout à fait euh, conscient qu'on ne peut pas demander la fin du spécisme euh, demain quoi, il va falloir y aller euh, petit à petit quoi Est-ce que vous rencontrez un peu des obstacles, des vis du peuple ou... Alors euh, bien sûr on rencontre des obstacles, le, bah, le spécisme c'est quand même euh, une, une, voilà, une discrimination, une idéologie euh, qui est quand même extrêmement bien ancrée euh, au niveau sociétal. Enfin c'est quand même une des discriminations les, les, les, les moins débattues ou les moins discutées en fait, euh, que ce soit dans l'opinion publique mais aussi au niveau politique. Et du coup bah forcément euh, quand, quand on, on amène les gens à se positionner sur ces questions, ben, ça demande beaucoup de déconstruction de la part des personnes, ça demande d'avoir un, un discours qui soit audible, qui soit radical, bien sûr, mais qui soit audible. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de pouvoir expliquer aux gens comment euh, on en est arrivé à ce rapport de force avec les autres espèces, comment est-ce qu'on arrive à le, à le, à le casser, en tout cas le, à, à travailler dessus au quotidien, et puis quels actes on peut aussi éventuellement faire pour faire en sorte de prendre en considération moralement les intérêts d'autres animaux. Et du coup, oui, on, on se, bien sûr qu'on se pose à, à des obstacles assez importants. Il euh, euh, y, y a aussi beaucoup de dissonance cognitive euh, dans, dans ce type de, de, de lutte au fait, ou de, de, de discours. C'est-à-dire qu'on va être face à des gens qui ne vont pas toujours comprendre ou qui vont avoir l'impression que le spécisme, c'est normal en fait. Parce que ben oui, on a intégré ça euh, depuis toujours, que manger des animaux, c'était la norme, que, euh, les exploiter euh, et les garder enfermés, par exemple, c'était quelque chose qu'on pouvait faire, donc pourquoi est-ce qu'on s'abstiendrait Donc oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être extrêmement réfractaires à l'idée du changement, mais aussi dans les professions euh, qui touchent directement à cette exploitation. Euh, c'est clair que euh, ce qu'on peut comprendre, il euh, y, y a des personnes qui vont avoir énormément de difficultés à entendre euh, qu'un changement est nécessaire. Bah, c'est pas facile, hein. en tout cas pour moi, pour Virginia, ça a l'air d'être... Euh facile, enfin, tu, tu, tu diras si je me trompe euh, c'est physique hein. c'est ultra physique et puis c'est non-stop, c'est 7 jours sur 7 on commence à 6h30, 7h le matin on finit à 7-8h le soir selon les saisons et puis il euh, bon, y a des pauses euh, la journée un petit peu mais c est, c est, on ne peut pas prendre de vacances on peut pas euh, est, on doit être tout le temps disponible et, euh, et puis euh, attentif à eux et à elles, parce qu'elles ont, voilà, ont besoin de soins aussi. Et donc dès qu'il y en a un ou une qui est, qui est, qui est malade ou qui a un, un accident, ça arrive, on doit être, ça nous demande plus de temps. Donc euh, voilà, on doit, on doit être disponible sans, sans arrêt. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plus difficile pour moi à vivre, là ça fait maintenant deux ans et demi qu'on qu a ouvert le sanctuaire, et ben, donc deux ans et demi de bénévolat, 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, c'est... C'est chaud, physiquement, moralement, etc. Donc euh, voilà, ça c'est euh, ce que ça demande euh, comme implication personnelle, c'est énorme. C'est énorme. Après, au niveau du sanctuaire, plus globalement, peut-être je, je vais te laisser plus, plus euh, mm -hmm. en parler. Bah, de vivre comme ça aux côtés des animaux et beaucoup en extérieur, ça nous demande de nous adapter aussi à chaque saison, à chaque changement de météo. Et ça, ce n'est pas un travail euh, auquel on est habitué quand on vit en ville et qu'on on grandit coupé de tout ça. Et... Euh, et du coup ça, ça demande un vrai travail au quotidien de se dire « Ok, ça j'avais pas anticipé, ah ça j'avais pas pensé » et puis de devoir anticiper d'une saison à l'autre. Ça c'est vraiment le gros travail, que ce soit aux côtés des animaux ou, ou des potagers d'ailleurs, qui est plutôt, euh, voilà, c'est plutôt ton domaine. Mais euh, en contrepartie, comme je le disais, on voit concrètement les résultats de nos efforts sur eux en fait. Le fait de les voir eux euh, épanouis euh, et puis confortables, bah... Moi je suis, je suis satisfaite avec ça quoi, peu importe ce que ça me demande comme, comme effort. Enfin j'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire des efforts, j'ai l'impression d'être... Je ne sais pas pourquoi, mais voilà juste à ma place ici, je me vois faire rien d'autre au monde de toute façon. Donc oui c'est très contraignant, la journée c'est beaucoup beaucoup de travail physique, j'ai gagné des muscles comme jamais, alors <rire> tant mieux j'ai plus besoin d'aller au fitness. Et puis, c'est de travailler en extérieur, même quand il fait moins 12, même quand il neige, même quand il pleut. Euh, mais pour moi, le fait d'être en interaction avec eux, puis de, de mettre du sens dans ce que je fais, au final, la météo, c'est un peu secondaire. C'est clair que je préfère l'été, mais c'est secondaire donc les difficultés c'est ça puis les difficultés elles peuvent être aussi plus émotionnelles euh, liées aux animaux eux-mêmes ça c'est sûr parce que selon l'attachement qu'on a avec tel ou tel individu s'il y en a un qui est malade ou qui doit mourir c'est vraiment un challenge de, de rester euh, centré sur la mission parce que émotion émotionnellement on peut être très perturbé quand il y a un décès ou quand il y a quelqu'un qui est malade et puis voilà, moi je suis du genre, si quelqu'un est malade, je vais dormir avec, ou, euh, ou je vais aller trois fois dans la nuit vérifier que ça se passe bien, donc euh, ça demande beaucoup d'énergie, ouais, ça demande beaucoup d'énergie, mais de nouveau, enfin voilà, les miroirs que, que eux nous font vivre sont tellement euh, enrichissants que... Ouais, ça apaise tout, tout ce qu'on peut mettre comme énergie là-dedans. Mais une belle contrepartie. Alors c'est vrai que là, tout à l'heure, j'ai décrit aussi euh, mmh. les difficultés, parce que c'était la question. Mmh. Mais, mais, mais en, en, en, il y a énormément de satisfaction, c'est même oui. pas tellement le mot, c'est énormément de bonheur et ouais. de joie en, en contre, euh, contrepartie. Alors on a, on a les objectifs à court, moyen et long terme euh, par rapport à une sortie justement... Euh, potentiel de l'exploitation, etc. sur comment est-ce qu'on pourrait par quelle étape il faut passer en fait pour y arriver. On va, on va peut-être passer justement sur le fait de réussir à faire une sorte de de, de, de changement de direction au niveau de l'opinion publique par rapport justement aux questions des abattoirs, aux questions de l'élevage, qu'il soit intensif ou, ou, ou, ou local ou extensif, etc. Et de petit à petit en fait pouvoir faire des victoires, des petites victoires euh, politiques ou, ou au niveau social même qui fait que petit à petit on arrive à, à, à des choses qui, qui, qui s'apparentent à une, pas une fin, mais en tout cas une amélioration des conditions même si ce serait welfariste de dire ça. Donc on est conscient qu'il y a un, en fait qu'il y a un, une incohérence entre euh, le truc à long terme qui se fait par étapes et le but final qui est quand même de mettre fin à l'exploitation euh, sous toutes ses formes. Et ce but là en fait on sait que c'est un but qui va arriver euh, très loin, donc en fait on est aussi lucide sur le fait qu'il y a des étapes intermédiaires importantes. Bah, L'initiative pour la fin de la Flash Intensive, par exemple, qui va, être, qui, qui va arriver, etc. Ce genre d'initiatives là, elles sont, elles sont importantes, euh, pas seulement parce qu'elles peuvent être euh, remportées, mais aussi parce qu'elles font parler euh, du sujet dans les médias, il y a des débats qui sont, qui sont faits, et du coup bah, ça force les gens à se positionner à un moment donné sur la question. Alors qu'à l'époque, personne se positionnait sur la question euh, euh, d'exploitation animale il euh, y, y a, je sais pas 30-40 ans. Il y avait déjà des gens qui théorisaient dessus et puis des gens qui luttaient déjà, euh, des militants, qui, qui voilà mais qui étaient encore euh, bah, moins nombreux et puis qui étaient encore plus considérés comme euh, extrémistes, terroristes, tout ce qu'on veut. Vous avez les deux écrit des livres, est-ce que vous avez envie de nous les présenter un peu euh, bon Moi j'ai écrit des livres dans le cadre de, de, du, du sanctuaire euh, des livres inspirés, ben, directement inspirés d'animaux qui ont vécu ici, Parce que, par exemple cette petite poule euh, qui s'appelle Priya, qui s'appelait Priya, qui est décédée il y a une année. Ouais, une année et plus même, ouais. ouais. Euh, et qui était une poule vraiment extraordinaire. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, euh, d'écrire un livre sur une poule, mais elle était vraiment spéciale. Du coup c'est un livre qui s'adresse plutôt aux enfants, avec des, des illustrations euh, d'une amie. Euh, qui s'appelle charlotte de perrault voilà. et puis ce livre là qui est sorti aussi l'année dernière sur bout de cochon, cochon vous allez voir tout à l'heure que vous avez peut-être déjà vu et qui, qui est issu d'un élevage industriel et puis l'idée c'est de, de sensibiliser un petit peu les enfants et leurs parents à, à la réalité de de l'élevage et puis à, à ce qui se passe quand un animal arrive au sanctuaire et, et comment il peut s'épanouir justement. Donc voilà, je suis sorti ces deux petits bouquins-là. Boutsi le cochon qui n'avait pas fini en saucisson, une histoire vraie. Priya la poule qui soignait les autres, une histoire vraie. Merci. Bon, j'ai pas l'habitude de faire la promotion de mes livres, hein, vraiment. Mais bah en 2017, en fait, j'ai commencé mon militantisme en enquêtant sur l'industrie laitière suisse parce que c'était vraiment pour moi l'emblème de l'exploitation animale en Suisse. C'est les vaches dans les prés, etc. Et je me suis dit, bon, je vais aller voir l'envers du décor et j'avais vraiment envie pas seulement de prendre parti pour les animaux, mais vraiment comprendre toute la filière de A à Z. On dit toujours de l'élevage à l'assiette, bah, j'ai fait de l'élevage à l'assiette euh, ces rencontres qui m'ont permis de comprendre tous les enjeux humains aussi euh, pour les paysans en question, les enjeux politiques, les enjeux pour la consommation et évidemment en fil conducteur, l'éthique vis-à-vis des animaux et euh, voilà donc c'était une, une année d'enquête. Euh, qui a débouché sur ce livre, « Industrie laitière, une plaie ouverte à suturer », qui a été édité par l'Âge d'Homme, les éditions L'Âge d'Homme. Et euh, à côté de ça, j'avais aussi fait des enquêtes en caméra cachée dans des élevages en Suisse romande et euh, dans un abattoir, à l'abattoir de Rolles dans le canton de Vaud, qui permettait de compléter en fait, euh, les écrits. Et euh, voilà, je ne sais pas concrètement quel résultat ça a eu, mais <rire> disons que le but, c'était vraiment d'avoir un une enquête qui soit le plus complète, la plus complète possible sur la filière. Et puis une année plus tard, euh, « Désobéir avec amour » qui a été édité par Labor et Fidesz, là c'était l'idée de mettre en lumière la complémentarité des approches militantes, euh, qu'elles soient pacifistes ou non. Et l'idée c'était de montrer que toute lutte confondue, en fait, on avait besoin de cette palette d'outils, parce que dans les luttes précédentes, c'est ce qui s'est avéré efficace en fait. Ce n'était pas le dogme de la non-violence ou le dogme de la violence, mais il fallait vraiment une complémentarité, et dans la lutte antispéciste aussi. Donc euh, l'idée c'était de mettre en avant les avantages, les inconvénients de la désobéissance civile et pourquoi c'est utile notamment, et puis d'autres formes d'action. Et euh, surtout encourager les gens à s'engager, c'était pas voilà, de dire telle méthode est bonne ou pas, mais c'est vraiment euh, s'engager. Voilà. Il est plus petit, plus court à lire, il est plus facile. <rire> et puis là, euh, les vaches pleurent dans les coulisses des élevages, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est Jean-Marc Charrière, c'est un ancien éleveur qui est devenu militant antispéciste et qui collabore beaucoup avec nous au sanctuaire, il est bénévole ici et qui fait partie de ce groupe de soutien à la réorientation des éleveurs et éleveuses. Euh, lui, c'est un éleveur qui a travaillé voilà, pendant des années en France et en, en Suisse euh, dans des élevages laitiers ou d'engraissement de veaux, de cochons, etc. Et en fait, depuis tout petit, il est antispéciste. Simplement, il s'est coupé de tout ça pour pouvoir être voilà, dans la norme et conforme par rapport aux attentes de sa famille. Et quand il s'est reconnecté à son cœur, il a juste plus pu. Et donc maintenant, c'est vraiment l'extrême inverse. Et puis il a très à cœur d'accompagner d'autres éleveurs et éleveuses dans cette démarche. Quoi. Et c'est un livre incroyable parce que bah, c'est la réalité d'un éleveur qui a vraiment vécu ça de l'intérieur. Donc c'est vraiment un, un bijou qu'il faudrait euh, relayer le plus possible auprès des personnes qui sont dubitatives. Quoi. Merci, Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. vidéo. Les liens pour soutenir les différentes associations sont en description. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via Tipeee, le lien est aussi en description, ou en bio, hein, si vous nous regardez depuis Instagram. C'est tout pour nous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lieux comme les sanctuaires, comme ceux-ci, ils fonctionnent que sur une base de solidarité à différents niveaux. Donc euh, ça peut être euh, des dons de nourriture pour les animaux, des légumes, etc. Des dons financiers qui nous permettent de bah, financer tout le projet, et aussi les frais vétérinaires, les frais d'alimentation, de litière, etc. Euh, et c'est en fait cette solidarité qui permet de rendre ces projets concrets, donc elle est fondamentale. Je vais m'adresser aux personnes qui, qui nous regardent éventuellement, et je leur souhaite... Euh à toutes et à tous de parvenir à ouvrir leur cœur, de manière à vivre et consommer de manière plus éthique. Ouais, bah, je dirais juste qu'en fait que le spécisme c'est aussi quelque chose qui vaut la peine d'être euh, thématisé, qu'il faut euh, s'informer, enfin que c'est important de comprendre un peu comment ça se passe, de se mettre aussi peut-être en contact avec euh, euh, bah, voilà, des individus en fait euh, non humains qui... Peut-être ont des choses à nous dire en fait qu'on prend pas forcément toujours le temps de, de, de, de comprendre ou voilà. Mais oubliez pas que voilà, les animaux euh, ben, ils, sont, ils, ils ont plein plein plein de choses à dire, plein de compétences, plein d'histoires à raconter et que ça vaut la peine de s'y intéresser. In -extension. In -extension. In -extension. In -extension. Bah ouais, in extenso quoi.